ג'וד מorgen, אליי דנין שיער אומד היום, הלוגי מטב רומנד הראי בן יצחק דענין דבנין בן פורטו נמסאל פרידמן אדובו רבתสเตר. אם ישו סתם, ישו סתם, ליום הבא, ליום שני, ליום שלישי, ליום רביעי, ליום חמישי, ליום שישי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום שביעי, ליום de flou lance estime ou kefanim zkedim yemakhru leiyim el kak ben kakka ve ochel pirot abiyuda omer lo timkor mi pede she en shavakh betavia continue le sujet des bien, qui appartiennent à la femme, que le mari est en droit d'exploiter euh, lorsqu'ils sont mariés, avec différentes situations. Il y a deux, deux, deux problématiques en réalité, qu'on qu qu traîne depuis maintenant deux Michnayot, et qu'on entre dans plusieurs petits détails, qui, qui expriment, expriment concrètement dans cette situation dans cette situation, comment... Quand, de, les deux points c'est quoi Les deux points c'est tout d'abord, de manière générale, ce qu'elle qu fait entrer, ce qu'elle apporte comme argent, c'est un capital, je dois prendre un terrain et manger des fruits, mais sans user le capital. Et ce qu'elle fait et Mais une fois qu'elle m'apporte un capital, les fruits que je consomme, c'est à moi, et même si j'ai divorce je ne dois pas lui rendre ce que j'ai consommé, parce que pendant qu'on était mariés, c'est la condition que moi je prends les fruits. Après, suite à ça, on rentre dans toutes sortes de situations délicates, où, comment définir exactement qu'est-ce qu'on appelle capital, qu'est-ce qu'on appelle comme fruits Avec une première situation d'abord. « Naflula avadim ou zkenim » Elle a reçu en héritage des esclaves et des servantes vieux. Ils ne sont plus tellement efficaces. Et pire que ça. Imaginez. Ouais. La, ma femme, elle reçoit en héritage maintenant un esclave de 85 ans. Sympathique, il s'est encore fait quelque chose, mais il n'est plus du tout efficace. Mais pire que ça. Dans quelques années... Jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas s'il si faut 120 ans pour un esclave. Mais en tout cas, dans quelques années, ça va aller en empirant jusqu'à qu'à la fin, il ne va falloir que 10 au au marché des esclaves. C'est-à-dire qu'on a un capital qui est en train de perdre de sa valeur. Pour moi, il n'est pas productif. Pour elle, son capital, il va, il va disparaître. Qu'est-ce qu'on qu qu fait ?« Si elle a reçu des esclaves et des servantes vieux, eh bien, « imachero » on les vendra. Et on ne dira pas que maintenant il doit exploiter. Il peut imposer à la femme il dit, écoute, ce n'est pas, pas une bonne affaire ce soir, On va faire quelque chose de, de plus raham. On va aller les vendre au marché des esclaves. On va donner ce qu'on va donner. On va me donner 10 000. Avec les 10 000, un petit terrain, un petit un petit, un petit. un petit. un petit pardesse. Et on va au moins manger des fruits. D'accord Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabban Shimon Rabban Shimon elle n'est pas obligée de vendre, elle peut dire non, je veux qu'on le laisse. Pourquoi Parce que c'est la, la, ça lui rappelle la valeur de son, de la maison de son père. Elle lui dit écoute, moi, mon père, il utilisait ça, et c'était son esclave, et puis moi j'ai pas envie de le vendre. C'est une valeur un peu sentimentale, elle prétend comme ça en tout cas, elle a envie de le prétendre, et, et ça nous rappelle que c'est ce qu'on vit, notre richesse, on a grâce à notre... Propose à son beau-père défunt, donc elle préfère, le, elle préfère le laisser tel quel. et l'endroit Ça, c'est la vie de Ravenshimon Ben et la lacha, elle est comme lui. De même, même principe, avec d'autres noms, mais c'est exactement la même arloquette, comme il explique le Tosotem Tov. Naflula Zetim, Ugfanim, Zkenim. Elle a reçu aussi des zetim, des oliviers, Ugfanim, et un, des, des raisins, des vignes, Zkenim, qui sont déjà vieux, ils sont plus tellement productifs la Alors, on les vendra en guise de bois, parce qu'en théorie, si jamais ma femme m'apporte un, un, des, des oliviers, alors moi je peux que manger les olives qui vont sortir, mais je n'ai pas le droit de prendre les, les, les arbres et en, faire des, et en faire des meubles, pour l'utiliser en guise de bois. Pourquoi Parce que là, si je ne je, je peux pas lui user le capital. Le capital je vais le laisser, moi je prends les fruits. Mais là on a maintenant des on a un capital que c'est plus intéressant de laisser tel quel pour les fruits qui produits, si ce n'est de l'utiliser lui même. Alors qu'est ce qu'on fera? Selon le même principe, on les vendra pour en faire du bois pour les pour le combustible, et en contre euh, en contrepartie, on achètera avec cet argent qu'on qu obtiendra, on achètera un terrain, et que le mari consommera les fruits et la rentabilité, les dividendes quoi de ce terrain. De ces fruits, de, de, de, de ces terrains qu'ils ont achetés Ça, c'est la vie de Tanakama et Rabbi Yoda au Rabbi Yoda nous dit elle elle peut refuser de vendre et les laisser telles quelles, parce que lorsqu'elle voit les oliviers, ça lui rappelle son papa qui a cueillir des olives. Euh, et voilà, elle a envie de les laisser telles quelles, elle en droit. Et la RAD de nouvelle établi comme Rabbi Yoda. C'est le même, je c'est la même marque entre. Chachamim et Rabbi Jimon Gamliel, et Chachamim et c'est la même chose. Rabi Yuda et Rabjiman Gamal, on a exactement le même principe. About Saootam Mirseyto. Maintenant, autre chose. Il y, a, il y avait un terrain que euh, le mari a reçu. Maintenant, le mari a investi pour que le terrain il soit de meilleure qualité. Pour qu'ensuite il pourra mieux exploiter. Vous savez bien, selon les, les, les végétaux qu'on va qu faire pousser. Les, la, la, la terre supporte mieux ou moins. Donc lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a pour le moment, il a ça fait déjà maintenant un an qu'il travaille à mettre des engrais avec une quantité exacte et tout ça, hein, pour que euh, l'année prochaine, il pourra enfin faire pousser du lin, qui est une. Euh, et comme ça, ça va, ça va, C'est ce qu'il envisageait de faire. Le problème, c'est que le lin, il a avant qu'il pousse, l'histoire elle éclate entre eux, et puis maintenant ils vont divorcer. Alors lui, il va dire, attends deux minutes, je vais divorcer, mais toi tu me fais rentrer un terrain qui coûtait cent mille. J'ai mis dedans 100 000, j'ai investi, j'ai pas touché un rond de ça, j'ai rien profité. Alors quoi Rends-moi, donne-moi mon investissement que j'ai mis, soit oui, soit non. Alors c'est ce qui se passe. À Moscou, certains celui qui va faire des dépenses pour les biens de sa femme. Ça peut être aussi une maison qui était un, une maison délabrée et qu'il a retapé, il a investi pour toute la repeindre et la remettre en valeur pour qu'ensuite ils allaient la louer très cher. Ouais, il aurait recouvert ensuite son capital, son investissement au bout de deux ans. Et puis après. Des, des dividendes beaucoup plus gros pour, euh, pour les années à suivre. Le problème, c'est qu'ils ils sont disputés. Ouais, je préfère reparler parler de ce cas, ce sera plus facile pour, pour qu'on se comprenne. Imaginez qu'il a investi, il avait un appartement qui coûtait 200 000, il a mis dedans 50 000 pour ensuite toucher un, une, une street route, une, une location plus chère, au lieu de la louer à 3 000, il va la vendre à 5 000 parce qu'elle a besoin des plus belles donc ça va lui prendre X temps, le temps de couvrir son capital, il avait calculé que, à au bout de deux ans et demi, je touche, rentre dans mes frais, et puis après je gagne beaucoup plus d'argent, ça valait le coup. Ce qui se passe, c'est qu'après, alors selon le cas, ils ont divorcé soit deux semaines après, soit deux ans après, soit, ans après, soit cinq ans après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la femme, elle doit payer le supplément qu'il a mis Alors regardez, Amotsi celui qui va faire des dépenses sur les biens de sa femme, dans les biens de sa femme, pour qu'il soit plus productif. Il a dépensé plein, mais il a mangé un tout petit peu. Il a dépensé une tonne, ouais, il a dépensé, il a mis 50 000 de travaux, et puis Akhal Kima, une fois qu'il a tout, il, a, il vient à peine de recommencer maintenant à toucher les, les salaires, les, les locations plus, plus grasses et à en profiter. Il a mangé un tout petit peu. Ou bien Kima, il a dépensé un peu, mais Akhal Arbe, il a mangé une tonne, ça lui a permis. Il a mis juste 10 000 shekels d'investissement de, de, de, de, de, de, de et puis après il a récupéré, grâce à ça il a déjà gagné plein. Dans toute la règle, elle est comme ça. Mâché hotsi, otsi, ou mâché achal achal. On me dit, écoute, quand tu as dépensé, tu l'as dépensé pour toi. D'accord Tu l'as dépensé pour toi. Donc, tu peux pas rien réclamer à ta femme. Et ce que tu as mangé, c'est aussi pour toi. Si tu as réussi à rentrer dans tes frais et à gagner plein, tant mieux pour toi. Tu as dépensé plein. Mais, dès que as, mais à condition que tu as commencé à manger un petit peu, tu as commencé à profiter, tu as commencé à profiter, c'est tout, c'était pour, pour ton intérêt. Par contre, Hotsi Velo s'il a dépensé, mais il n'a pas encore eu le temps de manger, il a tout repeint à la maison, elle était toute clean, tout truc, et puis là, ils se sont disputés, il n'a pas eu le temps de trouver le premier locataire. Dans ce cas-là, Kama Hotsi Véitol, il jurera au Bet combien ça lui a coûté toutes ses dépenses, et il prendra, il prendra, il récupérera de sa femme. C'est-à-dire, en fait, la maison a coûté 200 000, il a mis 50 000 de travaux, il n'a pas eu le temps de commencer à exploiter concrètement, Ouais, le premier locataire il n'était pas encore venu. Et du coup, après, ils sont disputés, ils ont décidé de, de, de, de divorcer. Et bien, dans ce cas-là, on va dire écoute, tu as mis 50 000, on va amener, bien sûr, un expert qui va évaluer la maison. Il va voir est-ce que la maison, elle a pris une plus-value. Si la maison, elle a pris une plus-value de 100 000 grâce à tes 50 000, tu ne recevras que tes 50 000. Si tu as dépensé 50 000 et tu as une plus-value de 30 000, on ne te donnera que 30 000. Mais en tout cas, tu recevras intégralement tout l'argent que tu as, as dépensé. Euh, moyennant le. jusqu'à jusqu'au plafond du, du prix que concrètement ce que la ce que la, ce que la maison a pris comme plus-value et tu récupéreras ton argent. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée.